Et coucou On se retrouve pour une petite vidéo tuto, une vidéo dans laquelle je vais vous donner 7 astuces pour mieux lire, mieux interpréter une carte hygiène. Ça peut servir à tout le monde, qu'on si ait l'habitude ou non d'utiliser une carte. Pour ceux qui préfèrent les paysages de montagne et les régalades, je vous invite à aller vous balader sur la chaîne, à aller voir d'autres vidéos. Il y a de la rando calipige, de la rando palombière, il y a de quoi se la régaler. Nous on part sur le tuto carte hygiène. On y va Première astuce alors quelque chose qu'on remarque euh, tout de suite sur les cartygènes, c'est qu'il y a des ombres qui ont été rajoutées pour nous aider à mieux distinguer le relief. Mais attention, les ombres ont été rajoutées comme si le soleil était positionné au nord-ouest, comme si la lumière du soleil était projetée depuis ce point-là. Comment dire que le soleil n'est jamais là hein euh, Ça n'arrive jamais. Ils ont voulu nous aider en rajoutant les, les ombres, c'est vrai qu'on voit mieux le relief. C'est sympa hein. Par contre, elles sont pas au bon endroit. Les escrocs. Jamais sur le terrain vous allez trouver les ombres comme elles sont représentées sur la carte. Le soleil, il est au sud, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc les ombres, en fait, le matin même, elles sont à l'opposé. Donc ça faut le savoir. Deuxième astuce Les cartes hygiènes, elles sont à 1,25 millième 1 cm égale 25 000 cm C'est bien gentil mais c'est pas très parlant hein. Une conversion toute simple 1 cm sur la carte est égal à 250 m sur le terrain Ou encore 4 cm est égal à 1 km Ce qui permet en un coup d'œil d'avoir une idée approximative De combien de chemins on a parcouru Ou quelle distance il nous reste à marcher Si tu vois qu'il te reste 10 cm sur la carte à parcourir à peu près On peut te dire bah voilà on est à 2 km et demi Fais bien le café Troisième astuce pour déterminer précisément le nord géographique. Important quand même. Ça aide quand on veut calculer un azimut. Pour ceux qui le souhaitent, il y a le tuto pour calculer un azimut. Cliquez sur la petite languette là, juste là. Alors pour trouver le nord de la carte. Alors là, j'ai mis un extrait de la carte que j'ai eu à l'examen probatoire pour la course d'orientation, qui est assez épuré. Faut pas faire attention là au cercle rouge numéroté, c'est les balises par lesquelles on devait passer. Donc là, ça nous intéresse pas. Ce qu'on peut utiliser pour opérer précisément le nord, c'est euh, les écritures. Par exemple, le, le nom des pics. Ici, on voit le pic de Nawi. Quand on prend les barres verticales du P, du N, du T, du I, c'est précisément vers le nord certaines altitudes aussi 1781 là c'est bien orienté vers le nord une autre astuce pour avoir précisément l'orientation nord c'est de prendre les extrémités les bords de la carte à gauche ou à droite cette bande noire là elle indique avec précision le nord allez à la suite Quatrième astuce pour une bonne interprétation des courbes de niveau, les courbes de niveau qu'est ce que c'est ce sont des lignes imaginaires en fait qui nous découpent le relief qui nous le saucissonnent, vous voyez là je vous ai mis un petit dessin en couleur à gauche il y a plus de courbes de niveau concentriques, donc on monte plus en altitude à droite on voit qu'il n'y a pas ces courbes de niveau orange et verte comme à gauche on a un sommet qui est plus bas, entre deux courbes de niveau il y a un intervalle de 10 mètres d'altitude, si les deux courbes de niveau sont espacées, ça veut dire que d'ici à là la courbe va être douce, si les courbes de niveau sont rapprochées, la différence d'altitude va rester toujours la même en revanche la pente va être beaucoup plus abrupte, hein, on le voit, hein. c'est logique, non Un autre dessin ici, sur le sommet de gauche, les courbes de niveau sont plus espacées, la pente est plus douce, à droite, la pente est plus abrupte parce que les courbes de niveau sont plus rapprochées. Encore sur ce troisième schéma, sur les zones B et C, on voit que la pente va être relativement douce parce que les courbes de niveau sont assez espacées, tandis que sur la zone A, on voit que la pente va être plus abrupte. Il faut savoir qu'il y a des courbes maîtresses aussi. Ici vous le voyez, là, celle qui est notée à 2400 mètres, voilà, et elle est plus épaisse. Toutes les 5 courbes de niveau, on retrouve une courbe maîtresse. Entre 2 courbes de niveau maîtresse, il y a 50 mètres. Ça paraît logique, non Cinquième astuce pour distinguer le haut du bas de la pente. La première chose, on repère le ruisseau. À tous les coups, le ruisseau il est en bas de la pente, hein, il ne coule pas en haut. On repère les altitudes qui sont notées sur les courbes maîtresses. La courbe maîtresse, là qui est indiquée à 2400 mètres d'altitude, le haut des chiffres indique le haut de la pente. Sur cette carte-là, par exemple, là, on a la courbe maîtresse, qui est notée à 250, qui est retournée, qui est à l'envers, ce qui veut dire que la pente est inversée, dans le sens de l'écriture. Sixième astuce pour bien distinguer, bien faire la différence entre une crête et un talveg. Talveg, c'est un creux, un petit vallon, une combe, une dépression, voilà. Et la crête, c'est l'inverse. Un marlin, un croupion, une croupe. J'ai fait un petit schéma avec Paint. Alors attention, je suis pas infographiste. Hein. On présume que le bas de la feuille représente le bas de la pente et que le haut représente le haut de la pente. Simple. Jusque-là, c'est bon. Donc, à gauche, vous voyez, on a des chevrons qui vont vers le haut. Donc logiquement, on aurait envie de penser eh ben, que c'est une crête. Mais ben, en fait, non. Il faut avoir une logique euh, qui est inversée. Quand on a les chevrons vers le haut, ça veut dire que c'est un talveg moi il y a un ruisseau hein, dans le fond des Talveg, dans le creux des Talveg. A droite, on a les chevrons qui vont vers le bas de la pente. Les chevrons vers le bas, c'est la crête. Chevrons vers le haut, Talveg. Chevrons vers le bas crête, un exemple concret sur la carte ici on a des chevrons qui vont vers le haut comme sur le petit dessin que je vous ai renseigné on a l'altitude renseignée hein, qui confirme que la pente euh, est dans ce sens là donc, on voit que les chevrons vont vers le haut de la pente qu'il y a un ruisseau qui coule, c'est donc un talweg. à l'inverse quand on regarde à gauche on voit que globalement les arrondis vont vers le bas, et là ben, à l'inverse c'est une petite croupe, ici de la même façon au niveau du ruisseau on voit les chevrons qui vont vers le haut de la pente, quand on regarde la courbe maîtresse de niveau à 1350 là, on voit que les chevrons qui vont vers le haut représentent un talveg avec le ruisseau qui coule au fond et juste en dessous on voit les chevrons qui vont vers le bas de la pente donc là de droite à gauche qui représente la crête septième astuce avoir distingué un repère solide d'un repère pas vraiment solide n'est ce pas les repères solides on a le relief les sommets les creux les bosses une barre rocheuse c'est un repère solide les routes bitumées asphaltées, c'est des repères solides hein. contrairement aux sentiers les petits sentiers qu'on a en pointillé noir là on a un cheminement qui a existé qui est peut-être toujours d'actualité mais peut-être pas euh, les chemins les pistes d'exploitation forestière aussi ça c'est pas du tout un repère solide hein. un chemin qui est pas emprunté il va être recouvert par la végétation et il peut totalement disparaître Et comme les cartigènes elles sont pas mises à jour tous les ans et ben souvent on a des sentiers sont représentés sur les cartes qui sont pas sur le terrain. Euh, et vice versa, il peut être sur le terrain et pas du tout être sur la carte. Ça, c'est pas des repères sur lesquels on peut s'appuyer. Et ensuite il y a les repères semi-solides. C'est tout ce qui va être clairière, euh, lisière de forêt. Parce que pareil, la forêt c'est vivant ça bouge. Il y a des arbres colonisateurs, les noisetiers, les êtres qui euh, empiètent euh, sur les clairières, qui empiètent sur les lisières de forêt. Ce sont pas des frontières qui sont toujours très bien marquées. Les lisières, les clairières. Voilà pour les 7 astuces. N'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus. Un tabac, noche les pouces bleus. Oush, ous, ish ish, ish, ish, ish, ish, ish, ish. Un tabarnac les pouces bleus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao tabarnouche